Et eh ben Bonjour les amis, c'est Juliana et aujourd'hui on se retrouve dans les vidéos Roblox Et aujourd'hui vous, vous avez été nombreux à me poser cette question Si j'avais un groupe ou pas Et eh bah ben, les amis ça y est, il est là le groupe Donc euh, comme vous avez pu le voir sur l'image, j'ai noté, noté ici Coucou, rejoins mon groupe Avec quand même, euh, j'ai un peu, mais j'ai mis quand même 5 points d'exclamation Oui, je... Voilà, alors, mon groupe, il est là Alors, l'image, elle n'est pas encore bien mise, d'accord Mais sinon, il y a une image. Donc, allez tout de suite taper dans, euh, rejoindre le groupe Team Best Family Juliana, et regardez l'image, quand même Enfin, voilà Et là, vous pouvez noter des choses, voilà, machin S'il vous plaît, allez rejoindre ce groupe vous avez été nombreux à me poser la question si j'avais un groupe. Alors, voilà, <rire> il est là. Ouais, bon, abonnez, allez juste sur mon groupe et abonnez-vous à ma chaîne et puis c'est bon. Hein. <rire> non, je rigole. Allez les gars, s'il vous plaît, vraiment. J'ai pas payé 100 Robux pour rien quand même. Ouais, j'ai pas payé 100 Robux pour rien Allez, je vous fais confiance, mais avant tout ça, je vais vous montrer comment trouver un groupe, et du coup, comment trouver mon groupe. Si vous voulez le chercher, bien évidemment. Donc, pour ça, il faut aller sur votre profil. Donc, allez, euh, voilà, sur euh, groupe. Et voilà, vous allez euh, faire plus de groupes ici. Alors, euh, vous allez attendre un peu. Parce que j'ai plein d'autres choses à faire. En même temps. Et regardez, là, vous avez plein de teams. Vous avez même Lovan qui est dans la team de Feu Jumper. <rire> Alors, donc là, vous avez donc, plein de, de groupes. Que je vous montre un peu les groupes. Hein. Voilà. Quoi et là aussi, il y a van. Là aussi, il y a Lovan. Il <rire> y a la grosse tête de tout le monde. Euh, donc là, voilà, on a tout ça. Et vous, ce que vous allez faire, vous allez rechercher des groupes. Donc attendez, parce que... Bon, voilà. Donc vous allez rechercher des groupes. Vous allez noter ça comme ça. Espace Best Comme ça Et vous allez coller avec une majuscule Pour le F Family Voilà Et après vous allez refaire un espace Et vous allez noter Juliana Voilà Est-ce que c'est bon pour vous <rire> Donc Après donc vous enregistrez Premier lien Ma team Et vu qu'il y a une seule personne, bah je vous invite à vous euh, à aller euh, sur ce groupe. Parce que, bah. Voilà. Parce que j'ai envie. <rire> non, parce que.. Je l'ai fait pour vous, quoi. Vous m'avez tellement demandé que j'étais obligée de le faire. Et regardez les amis, parce que.. Pas parce que. Y a un truc qui va pas sur euh... mon truc ouais si c'est bon alors regardez donc c'est le premier lien normalement <rire> et j'ai qu'un membre purée c'est moi allez abonnez vous et rejoignez mon groupe merci ciao ciao les gars